Il faut mettre fin à cette idée très répandue euh, parmi les citoyens, et je les comprends, selon lesquelles euh, finalement les élus euh, se font leur propre petit système et qui de fait serait un peu privilégié. Donc ça, c'est chez vous. Oui, enfin, parce que, que, <rire> là, là vous y résidez, vous y dormez. Non, c'est pas là que, que je vis. Ça ce sont les salons de, de réception du rez-de-chaussée. Est-ce que vous faites des teufs beaucoup moins à cet endroit C'est <rire> tant mieux On peut faire des fêtes à cet endroit. C'est quoi les réceptions f... À l'hôtel de la Sey, on semble apprécier les homards géants assortis au grand cru de la cave de l'Assemblée nationale. Selon le site d'information Mediapart, l'ancien président du Perchoir François de Rugy et sa femme ont organisé des dîners somptueux entre 2017 et 2018, entre amoureux ou entre amis, aux frais de la République. Il n'y a pas eu de dîner entre amis. J'ai été associé à ce dîner, qui a l'air d'être le premier, si je comprends bien, de ce qui a été fait, par un filtre amical et pas professionnel. C'est-à-dire que ma femme connaît l'épouse de François de Rugy et c'est par elle qu'est venue l'invitation. Effectivement, je connais des gens, mais quand on les voit, on parle toujours de politique. Et il y a des choses qui en sortent en relationnel. « Non, ce ne sont pas euh, des amis. Certains nous les connaissons, d'autres nous ne les connaissions pas. Certains c'est elle qui les connaissait, d'autres c'était moi, d'autres nous ne les connaissions ni l'un ni l'autre. C'est ça le propre euh, d'avoir de, de, des relations de travail. Ça faisait partie de mon travail de président de l'Assemblée nationale. » j'ai été, je pense que c'est une erreur de jugement d'une certaine manière d'y avoir été j'ai bien compris que ça n'était pas un dîner de travail Parce que vous savez que les journées euh, elles font 24 heures. il faut quand même dormir un peu donc du matin jusqu'au soir, en effet eh bien, nous avons différentes formes de travail Et bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi on peut avoir envie de lâcher prise mais je ne le ferai pas car je suis très en colère. Mais, vous, mais ça, ça vous surprend qu'à l'Assemblée Nationale, on puisse être amené à servir du homard Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. J'ai une, une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, depuis, il y a un, un agent de l'Assemblée Nationale euh, qui très gentiment vrai, dit, mais On avait une liste de tous vos euh, intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés les fruits de mer. Il n'y a pas de 20 millésimés là Non, je préfère l'eau moi. Ouais. D'accord Contrairement à ce qu'essayent de faire croire certains, moi je ne suis ni un connaisseur ni un amateur de grand bain. Enfin, sur je campagne, pas les huit, je n'aime pas, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à, à partir d'une photo. Le champagne, ouais. ça me donne mal à la tête. Donc je n'en prends pas. Enfin, enfin, C'est oui. pas bien, hein Qu'est-ce que t c'est pas bien ce que vous avez fait! Comment -ce que c'est pas bien ce que j'ai fait? La loi, c'est la loi! Fais avec votre conneries, bande de connards, Oui, au journalisme d'investigation, non au journalisme de diffamation. Ils veulent surtout pas donner le sentiment de céder un pouce de terrain au, au Panzer Division de la pression journalistique. Des journaux qui sont pour moi à la limite du KGB et la Stasi. Et donc, moi qui aime bien aussi l'histoire, j'ai repensé hier matin en lisant l'article d'Arfi dans Mediapart à l'époque des années 30. Alors, est-ce que là, vous pouvez nous révéler les personnes qui sont, on le sait, d'anciens proches à de Rugy, qui vous ont envoyé les photos des homards et, et des bouteilles et nous dire qui à Europe Ecologie des Verts Vous envoyé les, les cotisations pour que les lecteurs sachent que ça soit transparent. Comment vous avez eu ces infos Il n'y a pas de secret des sources là-dessus. Il faut que ces gens-là assument aussi. Parce que je vais vous dire une chose. La République de la délation, la République de la diffamation, ce n'est pas la République. Si. Les Français, ils ne veulent pas de cette République. Alors dites-nous, qui si vous, a si vous a donné les informations la pierre angulaire du journalisme. Oui. Qui vous a donné ben, les informations vois, Là, vois, on a besoin Je de... pense euh, que Pascal euh, Jalabert est très optimiste, mais on va vous laisser on répondre. Vous laisser. Euh, oui. <rire> <rire> on on, on non, les nous mais non, si on les a Et on va les avoir. Et on va les avoir. Il est où le type qui vous planquez vous ne direz pas comment euh, vous êtes entré en possession des tout premiers documents bah qui non, vous ont on conduits à on enquêter par la suite non, sur bah François le de c'est la base du journalisme. On, on protège les pas gens toujours. qui parfois mettent la, leur vie, leur profession en péril pour nous informer. François Fillon, lui, est tombé pour une histoire de morale. Donc, il, il, Oui, il, mais jusqu'où on va, va avec la morale Jusqu'où on va Moi, je trouve que euh, c'est une dérive de la démocratie. J'ai discuté hier à plusieurs reprises avec des députés, même avec un ministre. Je peux vous dire qu'ils ont tous des sueurs froides. Franchement, il y en a marre. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a à la casquette de ça. On n'est pas des truands. On n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, sus suspecté, euh, de vouloir euh, s'en mettre plein les poches. Euh... Parce que désormais, quand vous serez interrogé, vous député, vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous demande « dites donc, monsieur ouais, le député, votre IRFM, vous avez fait quoi avec Vous ne vous en êtes jamais servi pour des raisons personnelles Tiens, quand vous avez fait tel déplacement, vous êtes parti ouais. en week-end avec, euh, avec votre... » pas f... tous émissionner. Mais il y en a peut-être aussi qui se disent qu'avant, ils gagnaient peut-être beaucoup plus. Hein parce qu'il y a des collègues là, surtout les petits nouveaux, qui sont arrivés là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant ils gagnaient 10 ou 15 000 euros, et que maintenant ils se retrouvent avec 5 300 euros, bien. Les Français ne veulent pas faire d'efforts, parce que les politiques qui leur demandent, leur demandent trop timidement. Est-ce que justement on n'est pas trop dur avec nos responsables politiques est non n'est pas passé d'un excès euh, voilà, d'impunité à, à un excès on est même de, si dire, de, de on puritanisme est c'est la scandinavisation de nos modèles. Donc ça veut dire qu'en gros, on réclame Il aux députés d'avoir un comportement à la suédoise, mais quand depuis 30 ans, vous avez un comportement latin. Loin des fastes de la résidence présidentielle, c'est ici que vit José Murica, le président de l'Uruguay. Le seul président au monde a reversé 80% de son salaire à des œuvres de charité. C'est-à-dire que si on veut une société euh, nordique euh, froide où euh, le Premier ministre va faire ses courses euh, au G20 et, et où il faut absolument rouler euh, dans des voitures de Monsieur Tout-le-Monde et, et dîner euh, euh, avec des, des, des, des, des, des marques distributeurs de, de soda et en mangeant du taboulé, il enfin, faut le dire tout de suite. Quand on fait euh, des repas à l'Elysée, on mange pas chez McDo et on mange pas euh, un fish and chips. Et que nous devons être fiers de cette culture de la gastronomie française, nous devons le revendiquer. Je suis bien consciente, et nous le sommes tous conscients, que nos concitoyens ne vivent pas tous les jours, tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. Je ne suis pas en train de revenir à la caverne ou de vivre sous un toit de paille. Ce que je suis en train de c'est de donner le dos au monde du dépilfarro. Et de los gastos inútiles, et de las casas impressionnantes, que nécessitent après, de 3, 4, 5, media docena de sirvientes. ¿Para qué tout ça ¿Para qué Non se precisa. Il y a aussi une demande de la part des Français, d'une volonté d'avoir une France euh, qui se montre au reste du monde et qui se montre un peu à elle-même comme prestigieuse. Si ça ne pour avoir cortes de reyes et de signes feudales, et vasallos qui se parent dans le puente pour tocar la corneta quand le Seigneur sale de Castellilla. Pour tout ça, nous continuons avec le monde antiguo. Pour que nous faisons des révolutions en nom de l'égalité et tout le reste Et maintenant, nous sommes en place d'une maison, et c'est plus ou moins le même. Une grande majorité des Français ont aussi besoin de, de, de cette incarnation un peu verticale et, et même monarchique. On a appris effectivement aujourd'hui qu'il était allé dîner dans une pizzeria dimanche soir, une pizzeria sans prétention, Emmanuel Macron qui n'a pas demandé à privatiser le restaurant, qui s'est assis à une grande tablée familiale, ils étaient 15, ils ont mangé des pizzas. Nous sommes dans une ce qu'on appelle en philosophie une dissonance, une dissonance narrative. Est-ce que le président de la République vous a appelé et vous a dit « je vous soutiens oui. » Oui, oui. Et il me l'a redit au Conseil vous des ministres vous je je mercredi. Vous, « Je vous soutiens » Oui. François de Rugy, c'est ce qu'indique un communiqué, a présenté sa démission du gouvernement. Je voudrais évidemment saluer le courage de sa décision. Comment ne pas penser aux mots de François Mitterrand en hommage à Pierre Bérégovois L'ancien président, vous vous en souvenez sans doute, avait parlé de l'honneur d'un homme livré aux chiens.